Il s'est imposé sur les emplacements de roues. Électrique, sans coût d'entretien, facile à utiliser, le scooter libre-service séduit de plus en plus. Je ne vais pas me prendre la tête pour savoir où est-ce que je vais le garer, qu'est-ce que je vais faire avec mon scooter. En général, il y en a un peu partout, donc c'est très bien. Car ce scooter en autopartage est très pratique. Pas de bornes ni de zones réservées, il se trouve et peut-être garé n'importe où. Et pour l'utiliser, il suffit de géolocaliser le plus proche via une application. On clique sur le scooter, on clique sur euh, réserver mon scooter, l'application vous donne un code et sur le scooter euh, il y a un clavier euh, numérique qui vous permet de taper votre code, vous tapez votre code, la selle s'ouvre. Lancé en juin dernier, le système compte déjà 850 véhicules, poussés à 1000 d'ici la fin du mois d'avril. Le tout pour 22 000 utilisateurs. Les voitures partagées, les vélos partagés, les scooters partagés etc. c'est une très bonne nouvelle. À la fois pour les usagers, parce que ça leur permet d'avoir le bon moyen de déplacement face à un besoin spécifique. Et c'est une très bonne nouvelle pour les villes, parce que c'est beaucoup moins d'espace collectif, de stationnement notamment, qui est utilisé. Les City Scouts sont actuellement utilisables sur Paris et Neuilly sur Seine. boulogne billancourt et ici les Moulineaux seront aussi bientôt desservis. Et d'autres villes en province ont fait part de leur intérêt pour le dispositif.